Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, dernière vidéo avant Noël. Donc évidemment, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et un très joyeux Noël. Mais avant de parler event, les amis, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne.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 code Redeem VIP à apparaître. Le premier d'entre vous qui le verra et qui le saisira eh bien, aura le bénéfice d'avoir les petits items VIP de Noël fournis par Lilith. Est-ce que Lilith a été généreux Je n'en sais rien puisque je n'ai pas rentré le code. Je vous l'ai laissé. Les amis, donc les events de Noël sont là. Je vous ai décrit, je vous l'avais dit. Dans la vidéo d'hier, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller la voir. On a donc tous les events comme par exemple sélectionner des commandants. Alors sélectionner des commandants, c'est l'event qui s'appelle étoile, non pas étoile brillante, hein. tirage d'équipe. Alors je vous l'ai dit, là je suis sur mon compte principal, c'est plus simple, on va pouvoir mettre des petites gemmes. Et acheter bien évidemment des petits tickets, des tickets ne plus demander, non, on demande quand même parce que les gemmes c'est pas c'est de la balle, les gemmes c'est la vie. On va en mettre 3 et on va voir si c'est rentable ou pas. Je vous l'ai fait hier hein, sur mon compte, hein, mon compte secondaire, on a vu que ça pouvait être pas mal rentable. Et eh bien regardez là, j'ai le choix déjà de tous les commandants qui que j'ai débloqué donc. Tous les commandants presque, sauf bah, ceux que j'ai pas débloqués forcément. Henri V, Bertrand, euh, le mec qui sert à rien, Pascal et Edwige. Donc, c'était Todd dans Mario. Donc, regardons bien quel commandant je vous conseillerais de choisir si vous avez l'intégralité des commandants disponibles. Alors déjà, j'aurais choisi Sargon si c'était possible, mais ce n'est pas possible. Il n'est même pas dans la liste. Est-ce que je garde mes tickets ou pas Bah non, parce qu'ils seront changés pour 500 j'aime à la fin de l'event hein, donc ça serait pas rentable enfin ce serait pas rentable juste je récupère le prix que j'ai investi dedans quel commandant je peux bien monter Si vous n'avez pas Scipio Prime, je vous l'ai dit, ah ben bah moi il me l'a sélectionné. tu peux même pas le désélectionner alors que j'ai cliqué dessus par erreur. Attendez, est-ce que je peux déconfirmer Voilà, je vais vous montrer sipio Prime, je clique dessus. Donc, faites pas la même connerie que moi. Ne cliquez pas juste pour montrer par erreur. Je peux pas l'enlever, hein. Il me le... Non, non, je peux pas l'enlever. Ok, bah c'est sûr. Su... Est-ce que si je désélectionne, je peux pas Non, je peux pas l'enlever. Donc voilà, il m'a donné Scipio Prime, c'est super, je le voulais pas. Au final, je vais récupérer peut-être des étoiles éblouissantes éclatées. Moi, qui je vise, je viserai à votre place. En priorité, hein. donc Scipio Prime, si vous ne l'avez pas. Et après, d'autres commandants que vous ne pouvez pas avoir dans les coffres. Ne prenez pas des commandants qui repopreront dans les coffres. Donc par exemple, Mulan, dont j'aimerais avoir l'expertise, moi, je ne vais pas la monter. Là j'hésite, hein. j'hésite, je pense que je vais prendre Trajan parce que Trajan il est pas mal du tout, donc allez Trajan et je peux pas l'avoir dans le coffre, Mulan je peux l'avoir dans le coffre, peut-être Gilgamesh, Gilgamesh ou euh, William 1 Gilgamesh il est pas mal du tout, allez on va partir sur, il y en a pas tant que ça en fait, hein. et je vais prendre Gilgamesh. Ah ben bah il m'a fait sauter, ah c'est cool, il m'a fait sauter, j'avais pas vu, il m'a fait sauter Scipio, tant mieux, donc Gilgamesh, Trajan, il m'a rattrapé ma connerie, et je vais choisir en dernier Gilgamesh, Trajan, est-ce que je prends Guillaume premier, est-ce que je prends Guillaume premier, est-ce que je prends Guillaume premier ou oh. pas pas William, allez, je vais prendre William en dernier, il est pas mal, voilà, je confirme, ah je peux le changer, vous avez vu le dernier, je peux le changer, je ne savais pas, heureusement, ça m'évite de faire des conneries. Je confirme ma sélection et c'est parti, on va voir si euh, c'est si rentable que ça, parce qu'hier, on l'a vu, hein, le mec pour 1500 gemmes, il avait quand même récupéré 11 cultures, celui qui avait eu le tirage avec moi, il était quand même très très détendu donc on va voir tout de suite du j'attends qu'il trouve quelqu'un il suffit qu'il y ait que 5 euh, tickets, donc s'il si me trouve quelqu'un avec 2 ou 3 tickets, ça serait bon, on vient d'avoir la maintenance ce matin, elle a duré une heure comme annoncé, on n'a pas eu encore les récompenses, peut-être elles vont tomber durant la... cette vidéo, donc on va voir, mais je vais pas avoir ma boîte aux lettres parce que sinon vous allez voir le code VIP exclusif et ça m'évite de faire un petit, une petite retouche vidéo pour vous le cacher, mais vous inquiétez pas, hein. l'un d'entre vous va forcément la voir et le voir si vous êtes le plus rapide et que vous obtenez le code d'ailleurs n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça évitera que certains se précipitent à le taper et est le seul donc n'hésitez pas à prévenir les amis Ah voilà on a eu avec les cinq tickets donc faut que je choisisse une carte allez je prends celle là j'en sélectionne qu'une d'ailleurs c'est vrai qu'on en sélectionne qu'une qu qu et pas plus donc avec un mec qu'on a une un mec qu'on a une et moi qu'on est trois l'autre il veut pas choisir il y en a un qui veut pas choisir on va voir si j'ai de la chance. Donc j'ai eu pas mal de cartes pour le coup. Qu'est-ce que j'ai dans celle que j'ai sélectionnée J'ai récupère que des trucs éclatés sur le premier tirage. J'espère que j'aurai plus de chance sur le second parce que là, je me suis bien fait carotte. Alors, vas-y, donne-moi 10 parce que sinon, c'est la carotte du siècle et 10 de bien et une sculpture générique. Alors, 1500 gemmes pour une sculpture générique, autant dire que c'est un tirage totalement éclaté. Donc, si je moyenne avec hier l'autre qui a eu de la chance, je vous l'ai bien dit, hein, si vous n'avez pas de chance, franchement, ça se finit en vraiment arnaque. Donc, n'investissez pas. Voilà, moi, je regrette d'avoir mis mes 1500 gemmes. Regardez le code exclusif pour VIP, hein. il est là, vous le voyez juste en dessous. Hein. On ne va pas aller le voir tout de suite, hein. on ira le voir un petit peu plus tard. En attendant, on va parler event les amis, toujours hein, avec le pop du choc des tempêtes. Alors le choc des tempêtes, je vous avais bien évidemment fait un petit tuto et un petit rune pour vous expliquer parce que je trouve que cet event est vraiment simple et permet d'avoir des sculptures en or Beaucoup plus facilement de mon point de vue et beaucoup plus euh, fun hein, que euh, les champions de l'Olympe qu'on a aussi en ce moment, les champions de l'Olympe. Donc, refaisons une petite piqûre de rappel sur le choc des tempêtes. Allez, on choisit. Alors, sur le choix, certains d'entre vous galèrent. Hein, ils m'ont dit suite au tuto que j'avais fait il y a plus d'un mois, je crois, maintenant. Galérer à gagner, c'est pas forcément simple. Ça dépend de l'équipe. Moi, au niveau de, euh, de ce que vous allez prendre comme navire, je vous conseille, franchement, ça va dépendre de votre style de jeu, mais le navire blindé de l'infanterie, c'est plutôt pas mal. Ça permet vraiment de tenir et souvent... Si vous faites celui-là, vous avez la chance d'être dans une équipe plutôt équilibrée parce que les joueurs vont bien évidemment se ruer sur la cavalerie. Ah mais là, j'ai un petit marché, C'est parfait, j'allais le dire. Le mieux, c'est d'avoir un max de team marché. Ah bah voilà, on a équilibré en plus. Deux cavaliers, deux archers et moi-même. Franchement, les mecs qui sont avec moi, ils ont assuré de switcher. On va voir si ça nous permet de gagner. Mais en tout cas, sur le papier, avec les deux archers, on va faire pas mal de dommages. Avec les deux cavaliers, on va être bien rapide et taper bien fort et moi normalement avec mon infanterie je devrais pouvoir tanker, alors après il faut que chacun joue bien son rôle évidemment on va voir s'ils sont pas trop éclatés je me positionne évidemment je vous invite quand vous avez des archers à passer sur les côtés, quand vous avez de l'infanterie comme moi vous pouvez un petit peu plus bourriner là pour le coup, cavalier, archer faut être malin, infanterie vous pouvez être moins malin et vous pouvez bourriner il y en a un il me fonce déjà direct dessus il est un petit peu suicidaire, je vais m'écarter je vais pas le laisser le temps de charger, vous voyez Hop là je passe hors de portée pour lui Je vais essayer d'attraper lui en passant par la voie là voilà ce qu'on va faire on va aller attraper l'archer euh, qui est là On va le forcer à se barrer Hop mais on va forcer à tabasser lui Oh je suis en train de pas mal me faire défoncer Lui il est tombé Hop faut, faut shooter les archers, ils font vraiment trop mal, donc priorité à déglinguer les archers à chaque fois. Hop là, on en a déglingué deux et je me suis fait avoir. Normalement, ma team est plutôt bien. Il y en a un qui dort ou quoi Est-ce qu est Ils sont où les mecs de ma team On s'est fait défoncer, on s'est fait défoncer quand même déjà deux fois. Leurs archers jouent mieux que nos archers. Alors après, vous allez dire, moi j'ai peut-être joué d'une manière éclatée aussi, mais regardez, ils, euh, ils sont encore là leurs archers. Ils sont encore quatre et, et, et, on en a plus qu'un. Là, le cavalier, faudrait qu'il attaque nos navires. Le cavalier rouge, il devrait attaquer directement. Voilà, nous, on va pouvoir le foncer dessus. Ah, on s'est fait tous les deux éclater en même temps, hein, tout à l'heure. Lui, on va aller le désintégrer. Voilà, oh, on n'est quand même pas... Pas très bon et moi le premier hein. eux il joue vraiment bien il joue vraiment bien faut vraiment l'éclater lui derrière lui oh, allez je vais laisser euh, lui le finir je vais aller voilà je vais attaquer l'archer derrière c'est un peu chaud hein. il est en train de pas mal m'éclater je vais me recharger et je vais retourner on est combien encore en vie on en a encore un qui est mort je me recharge et on y retourne, je me remets full life, vas-y mets-moi full vie, euh, plutôt euh, là, voilà, 1200, 1200 c'est super, Fait que je rentre dans le cercle Et on est reparti, je suis pas tout à fait full, mais c'est pas bien grave, on va aller aider tout le monde Et regardez l'autre là, il me rend ouf, derrière l'archer, je vais aller le shooter, voilà, casse-toi, rentre chez toi Et voilà, on est tranquille au milieu, et lui, lui il est encore en vie, hein. voilà, il l'est plus on continue. C'est chaud, hein, 87. Ils nous tiennent bien hein, quand même, hein, les, euh, les adversaires. Ils sont pas mal balèzes. Faudrait, qu a... Faudrait que j'arrive à lui mettre un coup à l'archer. Il va trop vite. Et... Ou c'est moi qui vais trop lentement. Mais en tout cas, là, il me déboîte bien. On va plutôt bien se positionner maintenant. Regardez. je vais, je vais... Est-ce que je le finis ou est-ce que je tape Vas-y. Je tape leur navire pour repasser devant. On repasse devant. C'est C'est dommage. Quand euh, ce qui manque là sur, euh, sur les navires, je crois qu'il n'y a pas de dégâts de contre-attaque, c'est tout ce qui manque, il faudrait vraiment qu'on évite, ce serait sympa quand on se fait attaquer qu'on puisse faire des dégâts de contre-attaque, je pense hein, qu'en face il joue mieux que nous et que là on risque de perdre surtout qu'on est en train de prendre un, un 4 versus 0, je, lui il se cache là a bien joué. j'allais dire je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais non non il assure de le faire 74%, ça commence à être chaud pour nous là. faut qu'on vite, on réagisse. Il reste deux minutes. Allez, je vais aller lâter le cavalier qui est là. Est-ce que je vais réussir à le taper Je ne sais pas. Bon, moi, je m'attaque à lui qui ne bouge pas. Moi, lui qui ne bouge pas. Voilà. Lui, il est descendu. On continue. On continue. On continue. On descend. Elles sont plutôt longues, hein, les parties. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de champion de l'Olympe. Je ne sais pas si c'est euh, si aussi long aussi les champions de l'Olympe. Mais là, il reste quand même 1 minute 40 et on n'a toujours pas réussi à détruire. Allez, rentre chez toi. Tu ne pourras plus tirer de chez toi. Et nous, on va se mettre là. Voilà, rentre chez toi. Si tu crois que tu vas réussir à me la faire à l'envers, en te cachant là, tu rêves, voilà Ah bah non, non, je suis sûr, t'arrives à te cacher là hein. Donc l'abordage, est-ce que je vais réussir à le descendre Est-ce que je vais réussir à le descendre Non, je vais pas réussir à le descendre Lui, il faut qu'on le tabasse, voilà lui. Ah non, il est... ah, ils sont trop résistants Moi-même, je suis en train de... Et allez, il faut que je me casse moi aussi Il faut que je me tire, il faut que je me tire Je suis trop lent On est à combien 66% On est juste... Il s'est fait avoir là Par la cavalerie qui est là, il faut aller la descendre. Parce qu'on est on est derrière en pourcentage de pas beaucoup. Mais on est derrière. Il faut que je remonte en vie. Donc je vais aller me soigner. Sinon, je vais prendre les. Et eh, c'est chaud quand même. Hein. Donc euh, là, je pensais dans le tuto que je vous avais fait. Hein, J'avais mieux joué, mieux géré. On est à ça. Ou sinon, en face, les équipes sont, euh, sont plus fortes sur cette zone horaire-là. Mais en tout cas, c'est bien chaud. Donc vous le voyez, même avec un roadster plutôt équilibré et des joueurs qui sont avec moi, ils jouent plutôt bien. Là pour le coup les mecs avec moi et bien pour le moment je suis en train de perdre il me reste 27 secondes pour faire la différence Il faut vraiment qu'on les empêche de passer et de toute façon ils vont tout faire pour essayer Là ils ont qu'à tenir donc c'est assez simple pour eux Ils ont l'avantage S'ils tiennent c'est bon Le deuxième c'est lui que je veux shooter Donc voilà lui Ah je l'ai pas encore cool Lui c'est lui c'est lui Il faut il faut le shooter les amis Il faut shooter Allez vite Vite est-ce que je vais réussir à mettre un coup Est-ce qu'il faut vraiment qu'on arrive à le descendre On va perdre, je vais perdre mais de pas grand chose On va être de 8% quand même si On a perdu les amis Donc pourquoi on a perdu je pense qu'on n'a pas été assez agressif, donc j'aurais peut-être pas dû prendre de l'infanterie et plutôt prendre peut-être les archers pour mieux gérer, mieux gérer, je suis l'accro au combat, super, mais au moins j'ai euh, ce, ce titre là, j'aurais préféré être SVP qu'accro au combat, mais difficile d'être SVP quand on perd avec de l'infanterie. La stratégie, hein, c'est toujours la même hein, et sur, euh, ce, sur le choc des tempêtes, normalement si vous faites suffisamment d'essais, vous devriez réussir assez simplement à avoir les, euh, le nombre de, de, de victoires qu'il faut. Si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est combien de victoires qu'il faut enchaîner pour avoir le max. C'est 5, j'allais dire c'est 10 mais non c'est 5 et en 5 vous récupérez les deux sculptures, c'est quand même deux sculptures facilement gagnées. Allez-y les amis, c'est tout de même de la balle et quand je dis allez-y et que c'est de la balle, regardez. Je vous mets le petit code VIP des familles RSRB74AN8V. Le premier d'entre vous qui le tape, et c'est fini. Le premier d'entre vous qui le tape, les amis, pourra avoir des rewards. Je ne sais pas ce que c'est les rewards. Vous nous le direz. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous avez obtenu. Celui qui l'a obtenu, qui n'hésite pas à le mettre en commentaire. On va aller faire un petit tour de coffre puisqu'on va profiter. Des rewards qui ont été donnés généreusement par Lilith, je vous rappelle, Lilith nous a quand même donné suite à cette maintenance qui a duré 11h30, 11h30 de maintenance les amis. Ils nous ont donné 36, euh, 15 clés en or pardon, et 12 clés de cristal, mais juste avant de faire les ouvertures, parlons un petit peu commandant puisque... Je vous ai parlé du fait que Sargon, certains disaient qu'il était nerf. Je vous disais, il ne l'était pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec Sargon On a toujours le, euh, le, la roue de la chance, si je ne dis pas de bêtises. Non, elle est terminée la roue de la chance. J'espère que vous l'avez débloqué Si vous ne l'avez pas débloqué, n'hésitez pas lors de la prochaine roue de la chance euh, à le débloquer. Moi, j'ai attendu, hein. je ne suis pas pressé au vu des rapports de l'avoir, vu que j'ai déjà Sipion. Mais au niveau de Sargon, donc on retourne voir mon ami Sargon. Au niveau de Sargon, certains. Euh, on fait des tests et il semblerait que la compétence, le debuff émerveillé, soit, euh, soit dispellable, euh, notamment par, alors on va reclasser en niveau légendaire, par un des commandants très récemment euh, sorti dans le jeu, puisqu'il s'agit de Yann Ziska. D'ailleurs, Yann, est-ce que je l'ai débloqué? Non, je ne l'ai pas débloqué. Il est là. Et eh ben Yann pourrait enlever les, euh, les debuffs. Alors je ne sais plus avec laquelle de ses compétences. Il pourrait enlever le debuff. On va voir ça tout de suite. C'est c'est la troisième. Voilà, c'est la troisième. Quand les troupes en garnison subissent des dégâts de compétence. 10% de chance de retirer tous les bonus normaux. Donc il enlève les bonus qu que s'est mis notre ami, euh, notre ami Sargon. Donc, il semblerait que ça enlève le bonus qui lui soit octroyé. Certains tests sont encore en cours. Je vous partagerai bien évidemment les rapports. On finit les... Ah, je suis en recherche d'équipe. Pourquoi je suis en recherche d'équipe Encore quitter l'équipe, voilà. On finit les amis donc avec une petite ouverture de clé juste avant Noël. J'espère encore une fois hein, que le plus rapide d'entre vous nous partagera ce qu'il a eu comme reward avec le code. Une petite ouverture donc à... grâce à Kevin et sa boulette des 11h30 de maintenance. On a eu 15 clés, on va pouvoir faire une ouverture de 36, j'espère que j'aurai un petit peu de chance Donc on va commencer d'abord avec, je vais faire les 5, 6 clés que j'ai en plus on va dire Parce qu'elles sont au dessus, c'est pas un chiffre rond Je vais faire en plus, on va voir si a quelque chose, 5, clés de Cléo, 5 sculptures de Cléopâtre Bon c'est tout naze mais c'est toujours des sculptures en or, c'est du farming c'est pour ça On va voir 6 sur 6 j'ai de la chance, moi je vous savais, j'aimerais bien du Mulan évidemment. Bon, un tirage sur les unités qui sont toutes nazes. Je vais faire on a tout ouvrir des 30. On va voir ce que j'obtiens. Bon, j'ai un tirage qui n'est pas ouf, mais qui n'est pas éclaté. Puisque regardez, j'ai quand même eu seulement 5 sculptures de farming de Cléopâtre. Sinon, 10, 12, 15, 15, 17, 25. Non, c'est un très bon tirage. J'ai 25 sculptures. Deux commandants qui ne sont pas du farming, malheureusement. Cid, il est expertisé, César aussi, Frédéric Ier aussi, le Cid deux fois et il n'y a que Mulan qui m'est vraiment utile. On va aller à présent aux clés d'équipement de coffre de cristal. On va voir si j'ai de la chance. Là, je vais faire une ouverture de une juste pour enlever celle au niveau de, au-dessus de 60. Hein. Et là, si rien que j'ai déjà de l'élite, alors si j'ai du légendaire, c'est de la balle. Mais rien que de l'élite, c'est bien. Bon, 4 parchemins euh, élite épique, pardon, c'est de la balle. Et là, le petit item des ben, épique, c'est très très bien également. Et oui, je conserve encore mes 7449 clés en argent, je vous ai dit. Hein. On va aller à 10 000 et puis après, on avisera, on verra bien ce que l'on fait. N'oubliez pas, les amis, si vous avez des packs à acheter, si vous vous dites pour Noël, allez, je claque 10 balles de packs, hein, n'oubliez pas que c'est le moment de le faire hein, puisqu'on a pendant 8 jours encore la récompense de recharge. En revanche, n'allez pas au-delà du raisonnable, les packs sont pas oufissimes. Je vous le rappelle, hein, le souhait sous les étoiles, il est éclaté, n'investissez pas dedans. Le champ au clair de lune, pareil, sauf... Sauf si vous n'avez pas envie de farmer ou que vous n'avez pas le temps de farmer pour aller chercher la deuxième file à 7000 gemmes qui est absolument à faire. Évidemment, voyez, moi je la débloque tout de suite. Elle est forcément rentable et regardez, on va même aller chercher tout de suite les premiers paliers. Je vais farmer comme un dingue pour aller chercher les 25 paliers le plus rapidement possible. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très bon réveillon de Noël les amis. Profitez bien, kiffez la life